Maudit soit le sol. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Nous allons tous y retourner. Et ouais. Votre ceinture de sécurité s'attache et ça on l'a Il est On Wow. y wow. <laughs> <laughs> a un C'est C'est C'est dans de la la je dans les je N'a bon de temps à la yo, Non, non, non, non, C'est ma vie ma chaîne, mais je en colo. Comme moi, je suis Ici, c'est du clash, moi. Tu veux le roi des Niama, c'est c'est ma c'est ma le choix go on oh, yeah. la malle the je I'm que la gang dans des compris que j'étais une Comme moi, dans la foi oh, oui j'avoue que ma dans la vie, yeah. You're na cat, na a child, not a cat, pa